Pour évacuer le trop-plein de stress, voilà le kangourou. Pascal, on va sautiller sur place avec les bras ballants, les épaules bien relâchées, le corps détendu, les jambes à la fois souples et toniques. On y va, c'est parti On y va Allez Ouais Plus plus relâchés les bras, plus mou, plus détendus. Oui Super Le kangourou est terminé.